C'est Winman, gros journée aujourd'hui, on va transporter euh, les quatre plants qui sont sous ma vie par Spectra XS1000. Donc euh, je vous montre la façon dont je fais ça immédiatement. Donc on utilise toujours la terre Promix HP chez Winman. Bonne terre, parfaite pour le cannabis, on a juste à ajouter, ajouter les nutriments nécessaires. Donc j'ai rempli mon 2 gallons de... Promix HP on va commencer avec le gorgeous Gettles numéro 3 les racines sont bien formées c'est sûr qu'on en veut toujours plus on les voit bien à la lumière donc les racines ne veulent pas voir la lumière donc vraiment prendre un solo cup, là comme ça pour euh, cacher les racines de la lumière, c'est toujours intéressant d'utiliser un deuxième verre à l'intérieur pour pouvoir voir les racines et s'assurer s'assurer qu'il y a assez de racines pour faire le, le transportage. Là j'ai beaucoup trop mis d'eau hier, euh, habituellement Habituellement, la, la, la terre est beaucoup plus sèche là, quand on fait du transportage. Il ne faut vraiment pas que la terre soit mouillée. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais là, je n'ai pas le choix. Ça se fait très bien. Et voilà. Et là. Et voilà. Donc, c'est la meilleure façon de faire là, du transportage. On fait le trou avec le solo cup au départ. Ensuite, on a juste à insérer le plan à l'intérieur. On enlève les feuilles sèches. On va l'aider un peu. Donc, la terre est vraiment trop mouillée. Euh, C'est mon problème. Euh, demain, demain, euh, j'ai oublié de mettre la, des micros. Des micros... Euh, J'ai oublié de mettre ça, j'ai oublié de mettre ça. On va en mettre pour les prochains plans là, mes deux glukies et mon pinkush. De toute façon, Gorious Guttles j'avais pas vraiment euh, trippé là-dessus. Donc, euh, c'est quand même assez dispendieux là, cette poudre magique là. Euh, des micro-rises hein, des micro-rises. Comment on écrit ça euh, En français, s'il vous plaît, en français. En tout cas, racine en racinement. Donc on va utiliser ça là, je vais en saupoudrer alentour du plan. donc euh, ça va favoriser euh, l'enracinement des racines Alright! Donc je pense que ça a été un, un bel exemple là, de transportage Donc je vais vous montrer le pinkush numéro 3 euh, Pour ce qui est de l'autre plant auparavant, j'ai rajouté un cop de terre si je te le trouvais quand même un petit peu bas. Pas oublier d'identifier chaque euh, contenant, surtout quand on a la même variété. Euh, comme tantôt, on va voir le glouki numéro 1 et le glouki numéro 2. Euh, si on, on fait une chasse au phénotype, puis qu'on prend des boutures pour en former des clones, c'est important de les identifier. Il va y avoir une différence entre le glouki numéro 1 et le glouki numéro 2. Euh, que ce soit le goût, que ce soit la taille du plant, euh, la production, euh, besoin de plus d'eau, moins de nutriments. Vous le savez très bien, chaque phénotype a des différences. Donc, identifiez vos plants, s'il vous plaît. Pincouche numéro 3, le voici. Les racines, euh, on dirait qu'il n'y en a pas. Elles euh, sont vraiment pas belles. Euh, Je ne les aime pas. Je viens de les voir avec vous. Là. Je ne les aime pas du tout, du tout, du tout. On va se croiser les doigts que ça va nous donner quelque chose, mais j'ai l'impression que les pinkush, ça ne donnera pas une grosse production. J'ai été mal chanceux avec les semences de pinkush. Donc, pour celui-ci, j'oublierai pas de mettre des micro-rises, des micro... des micro micro je crois, mycorhizes. Vraiment, la terre trop mouillée. J'en ai trop mis, j'ai... Ils en ont toujours manqué. Ils boivent très vite, sûrement avec la lumière. Ah, là, regardez, j'ai oublié de mettre encore des maudits mycorhizes. Et Oh my God, je touche pas à ça. Oh, que je touche pas à ça, mon ami. Non, non, non, non. Il va rester là... Les mycorhizes, ça sera. Tiens, je vais en mettre dessus de même. Je vais mettre un petit peu d'eau. En espérant que ça descend. Pas le choix, là. Pas le choix. Pas le choix. All right. Donc, je vais rajouter une autre coupe de terre. Et puis, on va essayer de mettre des mycorhizes aux deux gloukis. Gloukis numéro 2. Beau petit plan. Beaucoup de racines. Mais je les aime pas encore. Là. Je... On dirait qu'ils sont... On dirait qu'elles ne sont pas blanches, on dirait qu'ils sont brunes. On sent des racines. On dirait qu'ils sont plus. Ah, j'ai pas fait mon trou au départ. Genre le truc, le vert. Oh, ça a l'air d'être plus condensé. Les mycorhizes, les mycorhizes. Et voilà sous poudre j'en ai mis beaucoup trop là ça va compenser pour les deux autres plants que j'en ai pas mis j'enlève ça ces feuilles là en bas là. il va y avoir d'autres feuilles qui vont pousser vous le savez très bien Toujours avec la Terre Pro Mix HP. J'ai acheté ça au Rona. Et puis, euh, Canadian Tire, il y en a là en haute saison. Il n'y en a pas l'hiver, il y en a l'été. Tandis que Rona, l'entrepôt, euh, des fois on a ça même l'automne. L'hiver aussi à quelques endroits. Bon, ça ne va pas pire comme ça. On va voir ce que ça va donner. Ces fameux glouki là. Donc, je vais faire euh, l'autre glouki. Euh, je te laisse là-dessus. Donne un pouce à la vidéo. Et mets un commentaire. C'était là. Le trans, les transplantants. transportation, Transpoté. Des plans SUMA XS1000 de Vipar Spectra. Merci tout le monde. Oh, venez me voir pour l'évolution de ces plans-là.